Cette chanson, je la dédie aux filles de banlieue. Peu importe, les rues sont les mêmes lieux. Elles grandissent avec un combat de force, sans comprendre qu'elles deviennent des femmes. Je respecte ces filles qui deviennent fortes, qui résident. Pas tomber dans la fosse Je ne connais pas Leur véritable Histoire de combat Je chante Simplement pour qu'elles ne tombent pas Les filles de banlieue À cent mille lieues Les femmes de banlieue Qui rêvent juste un peu Les filles de banlieue À cent mille À toutes ces filles qui ne perdent pas le fil Sans crise, elles montrent leur emprise Innocente, incohérente, elles, une convergence Elles chevauchent leurs ambitions, oui, par la foi. Ces femmes de toute culture, accrochées pour un futur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 À cent mille lieux, les femmes de banlieue qui rêvent juste un peu. Je me sens proche de ces filles, de ces lieux, même si chez moi il a pas de banlieue. S'épanouir dans une ambiance pauvre la grande richesse sans même être une princesse. Oh, je chante simplement pour qu'elle soit toute belle. Je chante simplement pour qu'elle soit toute belle. Les filles de banlieue à cent mille lieues. Les femmes de banlieue qui rêvent juste un peu. Les filles lieux à cent mille lieux les filles de fanlie qui rêvent juste un peu.